Parc avec moi, je fais des vidéos en caméra subjective. n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Aujourd'hui, papy bad. je sais pas comment cet endroit s'appelle, mais je vous le mettrai en dessous de la vidéo. La fin des vacances pour moi, euh.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 j'avais envie de vous filmer la petite balade que je vais faire parce que ça fait longtemps que je ne voulais plus que je ne voulais plus faire une vidéo promenade comme ça La dernière vidéo, ça, ça me fait. Par là où, où on tourne. Класса Давай идти пронюдра je suis fou, Ça va ici des articles. Sans me prendre toutes les pierres. Voilà C'est C'est trop. C'est trop. Voilà En tout cas Je vous préviens, il y a de l'eau qui arrive sur la scène YouTube N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma chaîne YouTube pour Faire grandir ma communauté la communauté. le point de vue, là, on reprend la balade, on a bien mangé, maintenant on reprend la balade. par là c'est pas un pièce si c'est un piège Tant bien. <laughs> Ça va se passer le sable. Hop. <rire> sans me prendre tous les arbres. <rire> Comment de <veux> faire? <rire> oh. Alors, montez. Non, ça va pas. Mal, pas mal. Ah. Merci. Aaaaaah <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> Par là... Voilà. Voilà, on est arrivé au point de départ.